Good morning, allez, Iden, et tu aujourd'hui le lunich Avram, Mordéraï Ben de Fanny. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, à contacter dans 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui, ma serretragiga, la dernière Mishnah du Seder Moed, Bezrat HaShem. Ma serretragiga, Al Akol ba reiyya, chutz Mecher, chanté avec Vetumtum Bandroginos, Venashim Vavadim, Shein, Meshur Rarim, Achiger, Véasuma, Véin ou mi, qui va être relativement je pense qu'on va d'ailleurs la couper et laisser un petit peu pour demain, parce que demain on aura une Mishnah bien plus courte. Donc si déjà autant de bref. Concrètement, on démarre aujourd'hui Maseret Chagiga. Khagiga, en hébreu moderne, chercher dans le dictionnaire, on va vous dire, c'est faire une fête, fêter quelque chose, une festivité. Une Chagiga, Chag, Chagiga. Mais là, c'est interprété différemment, c'est par rapport à la, au Chalmé Chagiga, en fait. Masekhet Chagiga, c'est lorsque, durant les trois fêtes, on a le devoir de monter à Yerushalayim et d'apporter certains courbes notes, des olot et des shlamim, olat reiyah, shalmei olat une hola, c'est un corban qu'on fait entièrement pour Hachem, et ça, parce qu'on monte, Reya, c'est parce qu'on se fait voir, ça veut dire, parce que la Torah nous a dit, shalosh pamim b'ashana yera'e kol lirot et il y a tout d'une une, une paracha qui parle longuement de tout ça, sur la à de monter à Yerushalayim, et de se faire voir par Hachem, de se faire voir, c'était le, euh, le, grand, le grand événement où tout le Ham Israël se réunissait à Hiroshalaïm. Les hommes étaient imposés de venir, obligés, obligés ce n'était pas, pas optionnel. Pour les femmes, si elles voulaient, c'était Kedaï pour elles, elles n'avaient pas d'obligation, comme ce qu'on voit dans le Mishnah. Et euh, d'ailleurs, il y avait des, des miracles qui se produisaient, c'est que tout le Israël montait à Hiroshalaim. D'abord, Hiroshalaïm, c'est pas si grand, elle est dans la vieille ville et essayer de rentrer dedans même un million de personnes, vous allez voir comment ça va être, il y avait des, des dizaines de milliers de personnes, de dix millions de personnes qui venaient parfois même. Et, et malgré tout, Hiroshanaim, c'est comme la, la peau du tzvi, comme la peau du cerf qui sait s'étendre. Plus on en met, plus ça s'étend. Et tandis qu'il laissait les champs tout seuls, vides, il n'y avait pas un seul voleur qui, qui osait s'approcher parce qu'il y avait des, des anges qui protégeaient les, les champs, c'était féerique. Maintenant. Lorsqu'on monte, on a le devoir donc de monter, de se faire voir, de prendre toutes les rachamines. Il faut bien comprendre qu'à l'époque aussi du Batamikdash, ils n'avaient pas la vie communautaire qu'on a nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit, on a notre CDR, on va à la synagogue trois fois par jour, on a le, les, les Shabbatot. À l'époque, ce n'était pas comme ça dans la dans la, dans la forme initiale de la Torah, si je peux dire. Elle était plus. Euh, il y avait un, une avodatachem assez individuelle. Les gens avaient le devoir de prier, mais prier tout seul, avec leur nosar, à saint Ouais, du coup, c'est plus les de Nasset de là plus tard, qui ont fait que, que, puisqu'on n'a plus de Batamigda, justement, qu'on partait trois fois par an à l'époque, on puisait des forces de Yerachamayim, de voûte et ça chantait, ça dansait, ça se réjouissait, on voyait les Kohanim faire la voix d'Atachem, on, on revenait avec un bagage en pleine forme. Si vous avez déjà vu un bracelet qui revient Oman, c'est rien à côté de quelqu'un qui, qui revenait d'Yerachamayim de l'époque. C'était bien plus fort, c'était intense, c'était... On avait des forces comme ça, on vivait, notre vie communautaire, en fait, c'était... Trois événements par an, il fallait se réunir à Shavuot. Bon, Lorsqu'on vient au Beth alors il y a une rova Veloïe raou fanai Vous ne vous ferez pas voir, hein, sans rien, il faut amener un cadeau, un cadeau, une olat Treya, un cadeau pour la chaîne. Il y a aussi des Chalmé, chaniga, des korban Shlamim, le korban Shlamim, il a la particularité d'avoir des graisses qui montent sur le Muzbear, une part qu'on donne au Kohanim, à manger, pour eux et leur famille, et une part pour les, le propriétaire du corban, qui le mange, c'est comme ça quand vous allez manger de la viande, on a tous le devoir de le faire quand on, quand on est à Matangache. Toute notre Misha va être essentiellement donc de parler de toutes ces... Essentiellement, après la deuxième partie, ça va nous plus les lois de Touma et de Tahara. Mais pour la première partie, en tout cas de la, la masechet c'est de parler donc de cette mitzvat Korban khagiga. et Chalmereia. De quelle espèce qui, qui a le devoir de monter et la Michel commence à me dire, tout le monde a le, le devoir, l'obligation de monter. Béréya, alors ça peut être interprété de deux manières, une, marque Est-ce qu'on parle juste de la mitzvah de monter à Yerushalim pour se faire voir Ouais, yera et tu te feras voir à donc, en rapport à ça, donc on dirait ya, ou bien par rapport au fait que le ou ufanagrekam, le fait, l'obligation d'apporter un korban olat reya. Donc en tout cas, l'un ou l'autre, on a l'obligation... Tout le monde a le devoir de monter à Yerushalayim. Sauf. Et en fait, on va avoir une longue liste de... Sauf. Non-liste d'exception. Rousmecherech, la personne sourde. Choté, le fou Vekatan. Et le petit. Alors, trois précisions déjà. On va commencer avec le choté d'abord. Le choté, c'est le fou. Qu'est-ce que c'est un fou C'est quelqu'un qui a... L'agma, c'est un agma, agma marquilla qui explique. C'est quelqu'un qui déchire ses vêtements, qui sort tout seul la nuit, que quand on lui donne de l'argent, il le jette. Et il sait... Ouais, il sait il n'est pas, pas net, c'est déjà un niveau de fou qu'il est dispensé des mitzvot de la Torah. Donc c'est pour ça qu'il est Le katan, je commence d'abord par... Maintenant, en deuxième position, le katan, je le mets maintenant. Le katan, c'est parce qu'en général, le katan n'est pas imposé de d'aucune mitzvah, en fait. Donc même pas non plus de au chalem Mais là, c'est un peu délicat. Parce qu'en réalité, c'est vrai que le katan, le petit, il n'a pas d'obligation de monter. Mais à un certain âge, comme on va voir à la fin de notre Mishnah, qu'on étudiera probablement demain plutôt, que, euh, que le, le katan... Dès qu'il a un certain âge, on a l'obligation de la porter, on, les parents ont l'obligation de la porter à Yerushalem. Comme le dit explicitement la Torah, euh, Yerahe, shalosh Bashana, Yerae kol qui te dit qu'il veut te voir, il ne dit pas qu'il veut te voir. Il dit que tu te fasses voir avec tes enfants. D'une certaine manière, ouais, vous allez continuer la, à perpétuer la, la, la Torah, la Massoret, le rapport avec moi. Donc amènes tes enfants, eux aussi prennent part à l'aspect la, féerique de, de Yerushalem. Le Kherech, maintenant je reviens en arrière, le Kherech, c'est le sourd en général, on parle d'un sourd qui a deux naissances, des deux oreilles, qui n'a pas eu l'occasion de se développer intellectuellement, donc il a le même statut que le fou, ça c'est en général. Mais là, spécifiquement par rapport à la mitzvah de Reïa, de Monta l'agma dit même s'il est sourd que d'une seule oreille, il est dispensé. Parce que c'est déduit ça d'un passouk. Leman Ishmu, vous savez que quand on taille Yerushalayim, il y avait aussi un moment, parce que le Melech, le roi, il lisait, il faisait la mise à de Hakel, de lire la Paracha, de Dvarim, la et tout ça, et la nous dit, le but que je t'impose de cette mise à de monter, l'eman Ishmu ou l'eman Iraou, de la fin qui vont, qu vont écouter, qui vont craindre, qui vont... Et donc du coup, quelqu'un qui n'est pas capable d'entendre comme il faut, il n'a plus l'obligation. Il a le droit de monter s'il veut, mais il est plus imposé. Ensuite, on a un deuxième groupe, c'est Tumtum androgynos. c'est les Tumtum, -tum. je ne sais pas comment ça se dit en français, c'est celui qui a, il y a deux sortes de, si je peux dire, bisexués ou asexués, je ne enfin, sais pas si c'est exactement le même terme, c'est le androgynos d'abord c'est les androgynes, qui a les deux membres, en fait c'est en vue la suite, il y a les femmes qui sont dispensées, mais il n'y a pas que les femmes qui sont dispensées, il y a même aussi le Tumtum -tum et l'androgynos. Tumtum, je ne sais pas exactement comment c'est à quoi ça ressemble, c'est qu'en fait il a il a on ne réussit pas à discerner qu'est-ce qu'il est homme ou femme. Apparemment il y a une peau qui, qui recouvre le tout, et qui fait qu'on ne réussit pas à distinguer. L'agma parle d'angloin dans les mots, de ça, il va y avoir des fois un tout qui, on va voir qu'il malgré tout, il a, on va voir qu'il a des, des testicules, donc on va être sûr que c'est un homme. Et tandis que le, et des fois on ne discerne pas. Androgynos, donc c'est en origine qui a les deux. Alors je ne sais pas si médicalement aujourd'hui, euh, biologiquement. Si ça existe, d'avoir réellement les deux, ou c'est juste un homme à tendance féminine ou une femme à tendance masculine. Mais là, on parle qu'il a réellement les deux membres. Il est dispensé aussi. C'est déduit ça. Tout est mal. Il faut un mal à 100%. Pas un doute. Nashim, elle est de ce fait aussi dispensée, les femmes. Les femmes sont dispensées de la Mésade de Réya. Et même aussi. Les esclaves qui ne sont pas libres. Vous allez me dire, ben, si c'est un esclave, il n'est forcément pas libre. C'est vrai, mais il y a en fait, il faut savoir, l'Agman explique, il y a un esclave qui est intermédiaire, c'est qu'il est en train d'être libéré, mais pas complètement. Soit par exemple, il avait deux propriétaires, il appartenait à deux personnes, un qui a libéré à moitié, il est à moitié libre. Et bien malgré tout, il est complètement dispensé, même, longuement, long, long, ceux qui connaissent le minhatrino, ce, c'est un livre qui parle qui pose plein de questions sur la, sur la, sur la paracha de Pipoule de, de et tout ça, et il parle fréquemment du Khatsi Khatsi Ben si vous avez vu le faire rencontrer. C'est un homme qui est à moitié, à moitié homme, à moitié esclave. Son côté esclave, ça fait qu'il le considère comme une femme, son côté à moitié homme, ça fait qu'il qu imposé comme un homme. Et donc du coup, dans toutes sortes de situations de la Torah, il faut falloir définir, est-ce qu'il a le même statut que l'homme et la statut de la femme, qu'est-ce qu'on en fait Ça c'est de manière générale le... Le c'est le évêque qui n'est pas en fait libéré, qui est sur le point d'être libéré parce que le maître a une obligation de libérer, mais il n'est pas encore libre concrètement. Et donc la Mishnah enseigne qu'il n'a pas l'obligation de monter à un Giron pour le moment parce qu'il n'est pas libre. Plus précisément, la grammaire explique que Bevo, et Hachem. Il n'y a pas ceux qui dit il faut venir voir notre maître Hachem. Or, un esclave, si tu as un maître en plus entre toi et Hachem, T'es esclave, t'as un maître au-dessus de toi, et ton maître au-dessus de toi, il a Hachem. T'es plus l'esclave d'Hachem. T'as plus de façon de venir en Hachem. D'accord Ensuite, un rigueur. Alors, Hriguer ve Asuma. Hriguer, c'est celui qui n'a pas de pied. Pas comme un hébreu moderne. Attendez, je sais parce qu'il faut. Je sais ne faut pas se tromper, en fait. C'est pas précisé dommage. Le Hriguer... Euh... Le c'est celui qui lui manque un pied. D'accord et le problème qu'il a, c'est que la Torah nous dit Shalosh eh, shalo regalim Bachana. La Torah nous dit on appelle ça les fêtes, les trois fêtes. Shalosh Régalim, on appelle ça vulgairement les trois fêtes, les trois événements. Mais le mot Régalim, il fait allusion au mot pied. C'est un lieu en fait de, de rencontre. Donc tu viens, tu viens, tu viens avec tes pieds. Et là, la série maintenant qu'on va voir, hein, c'est justement une série de personnes, à part le Souma qui est encore différent, mais une série de personnes qui ont du mal à, à marcher d'eux-mêmes. Et donc on a le Riga, celui qui n'a pas de pied. Le Souma, c'est un autre fait, c'est que je veux que tu viennes voir Yerushalem, si, il ne peut rien voir parce que le pauvre il est aveugle, c'est le Souma. Donc il n'a rien à voir, le pauvre, il est dispensé, il n'a plus d'obligation de monter. Ils ont le droit de monter s'ils veulent, mais ils ne sont plus imposés. Veachole, c'est le malade. On parle d'un malade qui n'est pas capable de monter aussi tout seul, parce qu'il est très faible. Et encore, euh, il y a encore aussi le Zaken, le vieillard qui marche avec sa canne. Il n'est pas capable de marcher tout seul. On va voir ensuite, on verra dans le sort du katan quelle quantité il, est. il faut marcher tout seul. Mais il faut marcher une certaine quantité de qu'on arrive à l'entrée à du rocher. du Rabaïd précisément, il faut être capable de monter avec ses propres pieds jusqu'à la Hazara. Et si tu as besoin d'être aidé, es dispensé. Ça c'est le Zaken. Ou la à des En fait, on finit en posant la généralité qui s'appelle tout celui qui ne peut pas monter avec ses pieds, mais en réalité, alors là, c'est très délicat parce qu'il fallait monter pieds nus. Au Batamigdash, d'accord Comme c'est écrit dans la fin de la Sahibrachot, et dans il est écrit comme ça qu'il ne faut pas rentrer le même avec sa chaussure. Et de ce fait, puisqu'il ne peut pas rentrer avec ses chaussures, il doit marcher pieds nus. Quelqu'un qui est trop douillé, qui ne réussit pas à mettre ses pieds par terre, et marcher sur des petits gravillons, des... il ne réussit pas à monter, mais il est dispensé, d'accord Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on va laisser l'histoire du Katan pour la. La, avec la prochaine Michelin de demain, étant donné que ce sera une mission relativement courte, comme ça, ça fait un, un déchirurement un peu plus équilibré. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine tout. C'est là.